Écoutez, chat, on est sur une journée, enfin une demi-journée bien remplie. Ça me fait penser à un trou de balle de prostituée un peu. On va commencer par 40 minutes de solo, chat. Mais t'es trop chaud. Merci. H1. Ok, chat. Coucou YouTube J'espère que tu vas bien. Écoute, là, je suis un peu concentré parce que je suis en pleine partie. C'est ma première game de la journée. Et pourtant, je sais que je vais la gagner. Comment est-ce que je sais que je vais la gagner J'utilise moi-même le code CHUACH1. Ce qui me rend quasi immortel. Et je gagne chacune de mes parties. Tu viens de te réveiller. T'as en train de boire ton café. Pas de problème. Use le code CHUACH1. Qualifie-toi. Like, commente cette vidéo. Bisous. Oh la tête! Au dessus. Oh. Ça va plus là. Plus... Je suis en mode. Je suis en mode plus loin. T'as le truc dans le dos! T'as le truc! Oh non! Je tire à côté. J'ai tiré à côté, chat. Oh. Attends, j'ai ouvert un coffre par ici qui m'a redonné mes mêmes armes que j'avais, mais je les ai pas ramassées. T'as fait un shot incroyable. Es un sniper, mais que t'es aussi un petit chat. Qu'est-ce que tu peux faire Wouh ouais. Aïe M'oblige pas à faire ça, frérot. Je suis désolé. Y'a trop de monde chat J'ai 14 kills Mais il reste 33 Mais what, what the fuck man Oh merde J'ai sur un autre gars qui Oh là là Je suis en train d'essayer de faire du kill chat. J'ai pas la tête bien réveillée, vous le voyez à ma gueule. J'en ai vu des armes mal équipées dans ma vie. Hein. Et là c'est... Euh... C'est vrai que c'est un truc de malade. Hein. Baby, sexy shots. Il a crash Il aurait pu me tuer il a crash Cette game elle est écrite hein Bon je vais la gagner Et deux à la fois Putain l'enchaînement de taré les gars Même en multijoueur tu fais pas ça Vous savez ce qui est mille fois plus nul qu'un joueur de warzone Un joueur de CDL les gars Il m'a lancé une paralysante, une grenade J'ai lancé un, une paralysante de couteau Oh non Quoi zone de oh. 32 kills, je suis en 1 contre 1 j'ai une idée oui. Je vais me permettre Let's de go. mettre la musique de fin yen, yen, yen, yen, En face chat on, on a un joueur game boy est un les gars une intelligence de jeu T'es qui c'est chouard bien C'est le, le meilleur, meilleur franceur en ce moment Let's go, Let's go. Let's go. Yen, yen, yen, yen. J'suis le meilleur! C'est tout! I'm the god of the fucking game, man! Putain de joueur Game Boy, les gars! C'est bien trop simple! Cho, t'es trop fort, t'es trop fort, je suis trop nul. Je sais. T'es le meilleur joueur de mon père, allez, joue avec lui! Merci, frérot, ça fait plaisir. Mec, mec, t'es mon meilleur joueur, frère, t'es trop fort. Merci, gringo, c'est plaisir.